Nous voyons ici euh, l'écran central que j'utilise donc à gauche j'ai le market profile et à droite j'ai un graphique avec les bougies sur différentes unités de temps et donc j'ai également sur mon écran de gauche donc un tableau pour voir mes performances. Donc vous voyez ce matin 145 dollars donc j'ai fait 17 trades gagnants, 2 trades perdants donc avec une très petite perte puisque vous voyez euh, j'ai une perte euh, de 17,50 donc 17,58. Vous voyez ce n'est pas grand chose par rapport aux trades gagnants. Donc l'avantage du market profile c'est bien sûr euh, d'avoir une, une vision claire d'où va le marché. Donc là on voit Ici qu'on a une single print donc le marché descend, il a eu un maximum d'opérations ce matin dans ce prix là. Cet après-midi donc il est ici euh, 16h20 en France donc 15h20 à Tenerife et vous voyez on a ce qu'on appelle une single print donc une seule impression ici. Donc le marché peut considérer qu'il euh, ne va pas valider ça c'est-à-dire qu'on va avoir retour vers le POC donc qui, est, qui fait office réellement d'Aimant. Donc on va voir ou bien il va descendre plus bas. On observe cela mais on va l'observer avec donc les différents outils que j'utilise puisque ici je peux analyser exactement ce qui se passe sur le carnet d'ordre au niveau donc des contrats à l'achat, des contrats à la vente et les contrats qui sont réellement passés. Et ici j'ai une configuration donc en bougie, j'utilise Ekenashi et je vois très bien avec Ekenashi les retournements donc, euh, de tendance donc ce qui me permet de me positionner euh, très très bien avec ces trois données ici sur, euh, sur le marché qui est ici le SP500. Donc l'après-midi vous voyez que lorsque le marché euh, est ouvert, eh bien euh, ça fonctionne pas mal, on a pas mal de, euh, de rapidité du marché donc il y a pas mal de contrats qui sont échangés, vous voyez les contrats qui sont échangés ici. Donc vous voyez comment, à quelle vitesse ça peut se passer donc on se positionne le mieux possible. Bien sûr on observe également, moi j'observe toujours sur des unités de temps plus longues également, Puisque le market profile ne permet pas de voir euh, ce qui s'est passé donc à très long terme donc j'utilise les bougies japonaises. Donc vous voyez ici en daily donc ce qu'on a ici, bougie japonaise avec Ekenashi. Vous voyez on a marché qui descend nettement donc on est en une heure ici. Donc on ne va pas aller contre le, la descente, mais on peut utiliser quand même euh, des, des respirations du marché. C'est ce que j'ai fait ce matin, puisque j'ai tradé essentiellement à l'achat ce matin. Donc vous voyez, ici on est en 15 minutes. Donc les 4000 sont ici. Je ne sais pas si on va descendre jusqu'aux 4000. En tout cas, ça descend bien pour le moment. Vous voyez, en une minute, là, on est allé à 4030-50. L'avantage des bougies et Kenashi, c'est qu'on voit bien les retournements. Et bien sûr, on va bien regarder ce qui se passe aussi au niveau du market profile. Donc, on voit très bien le marché qui est nettement descendu ici donc on voit il remonte ici par rapport au plus bas qu'il a, qu a fait tout à l'heure. Vous voyez on, on est en temps réel ici, ça va très très vite. Vous voyez ici et Kenashi, les contrats qui sont passés ici. On pourrait avoir un retournement à ce niveau-ci. Un J'ai une bougie rouge qui se dessine là. Pour le moment, c'est pas confirmé, je n'ai pas de retournement. Allez, Order je, filled. je vends là. Voilà, on voit le marché qui redescend, donc vous voyez, mes gains qui augmentent ici. Je vais sortir ici. Order voilà, donc un petit scalp rapide. Voilà, c'est comme ça qu'on fait avec le market profile, le carnet d'ordre, le footprint, les bougies Kenashi. Donc vous voyez, c'est très rapide, des scalps qui ne durent pas très longtemps. Donc on prend rapidement ces gains et c'est comme ça donc qu'on fait des performances avec ces outils. Donc un outil fantastique ce Market Profile qui vous permettra donc de faire des gains une fois que vous arriverez à bien maîtriser cet outil qui est vraiment l'outil indispensable actuellement pour faire des bonnes performances sur les marchés. Vous voyez ce qu'a fait le marché aujourd'hui, il est possible qu'il aille encore plus bas mais on va prendre vraiment des, des, des traits très courts pour profiter réellement des opportunités qui se présentent et à ce moment-là donc vous voyez on fait des trades gagnants un maximum de trades gagnants et de temps en temps on fait on prend des petites pertes mais le but est de quand même gagner le plus souvent possible avec un scalping efficace Order filled. On va prendre rapidement ces gars. Order filled. À très bientôt dans une prochaine vidéo.